Parler d'une expérimentation auquel je me suis livré quand je bossais un peu sur des kernels et du coup euh, j'avais un peu étudié les sujets. Je me suis penché sur récemment parce que j'avais envie d'en parler. Euh, donc, euh, je vous avez vu le titre: Fixing Hardware Faults with euh, euh, Software Patches. En fait, ça fait ré ré référence, du coup, euh, au file Spectre Meltdown. Donc, on va surtout s'intéresser à Spectre ici. On va pas parler de Meltdown. Et euh, on va essayer de, de décortiquer tout ça, voir pourquoi ça a lieu et surtout comment est-ce qu'on l'a fixé et pourquoi c'est fixé comme ça et pourquoi ça pose problème sur le chose. Donc déjà pour commencer, on va faire un bref rappel historique de qu'est-ce qui s'est passé dans à peu près les 30 dernières années des professeurs, histoire que les gens ne soient pas trop perdus. Je ne sais pas si vous avez tous des connaissances de 600 ici et si je vous parle de pipeline et tout, je ne sais pas si vous êtes tous à jour. Donc c'est pour ça qu'on va, on va parler un peu de ça. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il s'est passé, déjà, il y avait un premier problème, euh, c'est qu'on a eu euh, deux euh, limites, entre guillemets, qu'on n'avait pas encore atteintes à ce moment-là, c'est euh, Powerwall et wall. C'est grosso modo, on n'arrive plus à monter en fréquence, il faut qu'on trouve euh, en fréquence pure, rien qu'en euh, euh, rajoutant de la puissance, euh, au silicium euh, sur, le, sur, le, sur le processeur. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse euh, On se rend compte le, surtout des résultats. C'est-à-dire que si on veut 20% de puissance en plus, ça nous demande 50% d'utilisation électrique en plus. Donc il y a un problème de ce côté-là. Deuxième problème, c'est la mémoire. La mémoire, il euh, y a de la latence, les technologies ne sais pas. Donc on, euh, on a commencé à chercher de nouveaux paradigmes. C'est là que sont arrivés du coup les pipelines. Donc avant on avait du coup des instructions, ici on a trois instructions. Donc pour chaque instruction, alors ça varie sur les architectures, mais en général, on a un fetch, un decode, on exécute un write-back. Le fetch, ça va s'occuper d'aller chercher l'instruction en mémoire. Le decode, d'aller faire un dispatch. Euh, vers les, les composants qui suivent, qui vont bien. L'exécute, c'est l'exécution en elle-même, l'instruction euh, sur l'alu. Et le write-back, c'est tout simplement en fait, l'écriture du résultat dans euh, un registre euh, Donc ici, on avait, mettons, trois instructions. Ce qu'on qu s'est dit, c'est que euh, les composants du processeur qui sont utilisés pour le fetch, le decode, l'exécute et le write-back, ce pas les mêmes. Enfin, en tout cas, pas toujours. Donc y a moyen qu'on paralyse, qu paralyse un peu tout ça, donc je mets de ce côté là. Donc c'est à dire que pour la première instruction, on la fetch, on va commencer à décoder mais en même temps on va pouvoir fetch la seconde. Ensuite on exécute la première, on décode la seconde et on fetch la troisième. Et ça nous fait un pipeline comme ça. Donc jusque là on est gagnant. Euh, il y a deux, grosso modo deux trois problèmes sur, euh, le, euh, sur les euh, sur différents hasards, c'est à dire que euh, des fois, on a besoin de certaines instructions que le write-back se fasse avant euh, le fetch des, des données. Et bien, euh, évidemment, si vous avez la deuxième instruction, admettons qu'elle a besoin de récupérer des informations dans un registre et que ce registre est lui-même modifié par l'instruction qui est juste avant, vous voyez bien que le write-back s'effectue avant le fetch, euh, après le fetch, il va y avoir un problème euh, de dépendance. Donc voilà, mais on va essayer d'ignorer tout ça, on va garder ça simple pour l'instant. Du coup, Qu'est-ce qui a continué à se passer, c'est que on, on s'est dit, c'est bien, mais on va aller plus vite. Donc euh, on a commencé à faire des deep pipelines. Les deep pipelines, c'est la même chose, juste on divise les étapes d'exécution en sous-parties. Donc là, il faut bien comprendre que c'est pas juste trois fois plus long. C'est vraiment le carré bleu ici qu'on a divisé en trois, et ça nous permet de gagner encore plus de temps. Euh, là, ici, si on j'avais mis à l'échelle des carrés bleus, on aurait le la même, la, la, la, la même temps, tout simplement, la, la même largeur. Euh, du coup, voilà. Donc, troisième problème, c'est que maintenant, nos pipelines, ils ne sont pas tous censés avoir la même longueur. Donc, quand on veut traiter un float ou quand on veut traiter un int, on va avoir différents flows qui vont s'exécuter et on va avoir du coup un pipeline qui va être plus ou moins long. Et typiquement, sur des ints, ça a mené à de la latence. Parce que, évidemment, si on attend, le, on est limité en fait, par le pipeline le plus long. Et du coup, si on attend le temps du pipeline le plus long, ça va être le pipeline du flow. C'est-à-dire que, du coup, sur nos ints, bah, on va être obligé d'attendre la, la taille du pipeline d'un flow. Donc, ça, c'est chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va mettre euh, sous testo 0 la, la, la, la, notre fetch et notre decode, de façon à les fetch plus d'instructions et décoder plusieurs instructions en même temps et euh, pouvoir en fait profiter de deux pipelines différents en même temps, donc, par exemple un int, euh, le, un int plus un float et au final du coup ça se fait qu'on se retrouve avec une latence qui est réduite. Donc du coup ça c'est quand on est passé du coup sur les euh, processeurs superscalaires euh, Généralement on essaye du coup de garder les mêmes avantages avant, c'est à dire que on, le, on, le dit, on attend ça pas précisé, mais quand on parle de processeur superscalaire, on parle aussi du coup de deep pipeline. Il Faut bien se rendre compte que, ici, pour vous donner quelques chiffres, on a euh, sur euh, les architectures euh, Aswell notamment, euh, ASWELL du coup de, euh, 2005, je crois, je sais plus. Euh, ici, les pipelines deep, on est sur une, euh, des pipelines de taille euh, d'à peu près entre 14 et 19 euh, instructions de profondeur. Euh, ici, sur la largeur de ces pipelines, sur une architecture euh, Azwell, enfin, je dis as well parce que c'est probablement celle que vous connaissez le plus, euh, enfin, en tout cas, c'est n'est plus répandu. Euh, au niveau de largeur, on est de l'ordre de 8 instructions de, de large. Donc du coup, euh, ici, on a toujours un problème, et c'est un problème qui est inhérent au pipeline. Ça va être tout simplement les branches et les opérations, donc les branchements et les opérations qui sont à Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on a un branchement qui va dépendre d'une donnée. Ce branchement, le problème, c'est que le processeur ne... a besoin de cette donnée pour pouvoir tout simplement remplir son pipeline. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne peut pas remplir son pipeline s'il n'a pas l'information. Donc on se retrouve à avoir des processeurs qui vont très très vite grâce au pipeline et d'un coup, paf, on a un branchement, chose qui est très connue euh, sur la plupart des programmes et là, il est quasiment vidé, euh, il n'y a plus qu'une instruction dedans, on perd tout l'avantage. Donc pour ça, on a cherché à bricoler et à limiter au maximum l'impact de, de, de, de, de vidage de pipeline tout simplement. Donc pour ça, on a des branch predictors euh, la prédiction sur la mémoire et de l'exécution spéculative. On va essayer de prévoir à l'avance quelle branche va être prise lors d'un branchement et on va essayer de remplir déjà le pipeline à l'avance avec ce, avec ce genre de avec ces instructions -là. tout en n'ayant pas le, le résultat réel. Euh, donc pour les branches Pector, on a eu plusieurs itérations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, au départ, euh, les prédicteurs à un niveau, c'était grosso modo euh, juste euh, un bit au tout départ. Donc euh, juste, euh, est-ce que la, la branche a déjà été prise Oui, non. On garde un bit en mémoire, un flip-flop euh, qui nous dit est-ce que ça a été pris avant. Et si jamais ça a été pris avant, bon, bah, on garde le bit, on reprend la même branche. Ça marche très mal. Euh, on est grosso modo sur, sur, sur du 50-50, ça marche mal. Toujours sur les branches pector à un niveau, on a eu un truc un peu plus euh, amélioré, c'est une machine à état. C'est-à-dire qu'on va utiliser un compteur à saturation, donc euh, deux bits en tout, on a quatre états. Et grosso modo, on passe en état euh, très peu sous la branche peut prendre quatre états, très peu souvent pris, peu souvent pris, souvent enfin, pris ou très souvent pris et du coup on va pouvoir euh, incrémenter ou décrémenter ce compteur et euh, vu que ça sature on va pas pouvoir euh, le overflow évidemment et le but du coup ça va être de pouvoir classifier les branches suivant si elles sont souvent, souvent peu souvent prises et donc cas où ça s'inverse et bah du coup euh, petit à petit le compteur redescend euh, après donc euh, là on avait une euh, pour son nom une prédiction de 93% sur ce genre de choses, là sur le, les saturating counters, euh, c'est pas mal. Mais on est encore vraiment impacté. Donc après sont venus du coup des branch predictors à deux niveaux. Donc là l'idée c'est qu'on a une arrêt à double dimension et on va aller analyser le pattern des branchements qui ont été pris. Et on va essayer de repérer les patterns, on va essayer de repérer les schémas. Donc euh, admettons tous les 10 euh, branchements sur ce branchement là, on, on, euh, on jump à telle adresse ou, ce, ou alors on continue, on est capable de le repérer et ce genre de choses du coup on a à grosso modo 87% de, de, de réussite donc euh, bien sûr c'est en moyenne hein. et euh, donc voilà après ça on a eu d'autres trucs plus évolués. Euh, J'ai pas trop de chiffres, mais généralement c'est assez élevé. Euh, on se rapproche de 99%. Enfin, ça se, ça se joue à des virgules. Euh, on est quasiment très proche de 100%. Donc euh, les prédicteurs hybrides, c'est très simple entre guillemets. On a un, tout un set de prédicteurs et on a un prédicteur général. Et le prédicteur général, en fait, il va faire exécuter la prédiction à tous les autres prédicteurs et il va, il va noter lequel a mieux réussi. Et ça, il fait ça à chaque branchement. Et il va, au fur et à mesure du temps, il va garder uniquement le sous-prédicteur qui aura le mieux réussi à toutes les. À tout, pour le même branchement, à toutes les itérations précédentes. Donc ça, ça marche pas mal. Et on a des euh, trucs encore plus récents, du coup basés sur des perceptrons. Euh, ça avait été proposé déjà assez tôt, en 1985, on avait déjà le genre de choses. Mais c'est que récemment où on, avait, on a commencé à avoir des. des enfin récemment une dizaine d'années, qu'on commence à avoir des choses un peu intéressantes. Donc ça, c'était surtout pour la prédiction des branches. Et euh, deuxième chose ici, c'est la prédiction de la mémoire. La mémoire, c'est ultra long. Euh, normalement, il y a, je vois beaucoup d'ingénieurs là, si je ne sais pas de business, vous n'avez pas encore fait de CPU, mais c'est ultra long à aller chercher les informations. On perd énormément de cycles, et bah, tout simplement, on veut éviter. Donc on va essayer de prédire quelle information va sortir de la mémoire, de façon à pouvoir l'exploiter. Donc voilà, ça c'est notre solution à des pipelines qui parfois sont un peu, euh, sont un peu grincheux et se vide, c'est une situation qu'on essaie d'éviter. Euh, parmi toutes les instructions spéculatives, du coup, on a, euh, on a tout type. Donc on a euh, tout ce qui est arithmétique, logique, les lectures de mémoire, les écritures de mémoire. Alors euh, ça il y a un petit délai important, c'est que l'écriture ne se fait pas exactement dans la mémoire. On écrit dans le buffer de, dans le buffer qui va ensuite être flush en mémoire, mais on peut encore rollback, parce qu'on peut retirer les informations en fait, du buffer. Donc on ne va pas vraiment écrire dans la mémoire. Et évidemment, du coup, les branches. Il y a un détail qui est important que je n'ai pas mis sur cette slide, et qui est là, c'est que simplement sur la lecture mémoire, on a les, la spéculation qui fonctionne grâce au cache voilà et là on arrive sur spectre spectre dans tout ça qu'est ce que ça vient de faire donc spectre déjà pour placer un peu le contexte de la vulnérabilité c'est quelque chose qui marche sur la même machine vous n'allez pas pouvoir faire ça en réseau parce que euh, on va le voir après mais on a besoin de mesurer le temps euh, pris par certaines opérations et par réseau c'est compliqué vous n'êtes pas aussi précis et c'est grosso modo très compliqué et du coup ça va être très utile quand on veut exploiter quand on a un programme user qu'on va l'exploiter un kernel ou alors quand on est dans une enclave et qu'on va l'exploiter tout simplement par exemple on est dans une VM et on va aller chercher les informations qui sont sur l'autre donc l'idée c'est que quand, on essaie de quand le processeur essaie de spéculer quelque chose il va aller changer toutes les informations et il garde une, une trace en fait de tous les registres qu'il a modifiés et leur valeur originelle de façon à pouvoir au moment où le processeur rattrape réellement la spéculation si jamais c'est faux admettons qu'on a un branchement euh, if i supérieur à 2 il spécule que i est inférieur à 2 bon bah il continue son chemin et là on trouve que i est vraiment supérieur à 2 tous les changements qu'il a fait doivent être annulés et du coup c'est ce qu'on appelle le rollback ce rollback du coup il faut qu'il le discarde bon, pour ça il a tout sauvegardé et problème c'est qu'il euh, reste quelque chose. Les caches ne sont pas correctement vidés. On avait dit ici que euh, le, la lecture en mémoire se utilisait des caches, et c'est très pratique parce que ça permet de gagner encore en vitesse, mais là, du coup, les caches ne sont pas vidés. Et ça, c'est ça un effet très important, parce que quand un cache n'est pas vidé, et qu'on essaie de revenir réécrire dessus, derrière, évidemment il va falloir qu'il soit vidé à ce moment-là. Euh, du coup ça va prendre du temps. Si jamais on essaie de relire une même adresse, le même cache va être réutilisé, ça va être un cache hit, et du coup ça va être très rapide au contraire. Donc pourquoi ça pose problème Je vous ai fait un schéma, c'est qu'en fait le cache, on en a trois, mais c'est surtout des très petites quantités. Euh, donc L1, L2, L3, les plus gros L3 qu'on trouve de nos jours, euh, l'année dernière, euh, AMD a sorti un L3 de 900 MO, mais il faut bien vous dire que c'est pas, pas la norme. On est euh, sur du cache L1, on est vraiment de l'ordre de quelques KO, et, euh, et c'est tout. Et du coup, quand on a de la RAM, c'est évident qu'on ne peut pas mapper chaque adresse mémoire à une ligne de cache. Donc du coup, ça veut dire que plusieurs adresses mémoires vont se partager une même ligne de cache. Et, évidemment, le processeur, à ce moment-là, il n'est pas au courant des permissions. Et Du coup, il va juste se contenter de mapper, euh, tout simplement, via un, via un hash, généralement, euh, bah, chaque, euh, chaque adresse, a une ligne. Et euh, dans le cas où on accède à deux adresses, en fait, si jamais cette case-là, est accédée, bon, bah, les données sont mises en cache. Si jamais on essaie d'accéder et de mettre une donnée euh, ici, on, on voit que c'est la même ligne de cache, bon bah on efface ce qu'il y a dans le cache et on écrit une nouvelles données. Mais le problème du coup c'est que ça, c'est non seulement partagé entre les adresses, mais du coup c'est partagé en, éventuellement un process utilisateur ou un process, euh, euh, un kernel, euh, sans distinction. Et encore autre chose, c'est que le cache est également partagé entre ce qui est spéculé et les instructions réelles. Donc voilà et ça va être là-dessus qu'on va devoir euh, prendre avantage tout simplement et on va voir comment est-ce qu'on peut prendre avantage de ce genre de mécanisme donc comme je vous le disais, le cache, on sait que suivant si la donnée qu'on a été chercher, elle est bonne dedans ou si elle est fausse, il va pas réagir à la même euh, ça, on ne va pas ré récupérer ça à la même vitesse et du coup, dans le cas cache X, ça va être très rapide, dans le cas cache miss, nice, ça va être très long. parce que euh, généralement il fait une propagation donc, Généralement, il regarde dans le L1 si c'est un cache hit, si c'est un cache hit, bon évidemment ça revient, si c'est un cache miss, il va voir L2, L3, et si jamais il ne trouve pas dans L3, et bien, il continue dans l Et ça se propage comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment très bon et que c'est mesurable. Du coup, il euh, y a plusieurs fixes qui ont été déployés, et c'est là le cœur de notre sujet. Donc il euh, y a des fixes hardware et des fixes software. Nous on va parler surtout des fixes software, même si c'est une petite tricherie, parce qu'il y a des fixes software qui ont nécessité. Euh, une, ré une réécriture et une mise à jour du, euh, du microcode euh, de, des processeurs. En euh, hardware, on va passer là-dessus, mais il y a aussi différentes propositions d'architecture qui ont été proposées, notamment Salespec, qui propose en fait tout simplement de sauvegarder euh, dans des, des états de spéculation à part et vraiment physiquement à part et de ne les commit qu'au dernier moment et dans le cas où la branche qui a été spéculée a été prise. Et du coup, on sépare tout simplement les données il n'y a, a pas de problème. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en software Pour tout simplement éviter euh, ces problèmes, il bah, faut éviter la spéculation. Et pour ça, bah, on n'a on pas de contrôle direct euh, avec l'OS sur le microcode ou sur notre processeur euh, à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est complètement invisible euh, à l'OS. C'est quelque chose qui se passe et qui se déroule de, en arrière-plan euh, dans le processeur. Et donc du coup, il va falloir essayer de la contraindre euh, via un code de management. Donc pour ça, on va devoir écrire une partie du code avec, euh, en prenant en compte du coup, la micro-architecture qui se situe derrière. On va devoir ins euh, éventuellement euh, insérer des instructions pour euh, éviter euh, tout ce qui est des ré réorganisations des instructions. Et euh, du coup, on pourrait également placer du coup, euh, les, procès, euh, les processus sensibles du coup, dans un autre adresse-page virtuel. Donc là, on va s'intéresser euh, à un premier cas, du coup, ça va être la variante V1 d'Uspec. Donc là, on a une, euh, la variante V1, qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, on est capable de bypass les, check, euh, les vérifications de bord. Donc là, on a une fonction euh, très innocente. Et on remarque que euh, c'est tout simplement en fait euh, on va lire on une arrêt, et là on, on remarque euh, qu'il y a une euh, simple condition, si l'index est inférieur à la taille de l'arrêt, et bah on retourne moins 1. Jusque là normalement pas de problème, on devrait se dire bah, tranquille, tout devrait bien se passer, ça retourne moins 1 si jamais j'ai un overflow sur le buffer, tout se passe correctement. Là on voit que euh, euh, du coup, euh, juste euh, ici j'ai. Fait pas trop gaffe ici juste pour j'ai motif par les cache like size juste pour euh, être sûr et faciliter un peu euh, quand j'avais testé ça les euh, l'attaque en question mais dans l'idée on a juste un buffer avec une prévention d'overflow qu'on a un index et le but du coup ça va être d'accéder évidemment et, euh, à ces données ok on n'a pas, euh, pas accès donc pour ça euh, ça va être ces étapes-là. Donc, la première chose, déjà, c'est qu'on va flush euh, cet arrêt-là de façon à être certain de partir en fait, sur des bases saines au niveau des temps. On veut être sûr d'avoir euh, tous nos caches qui sont euh, correctement euh, euh, initialisés de façon à pouvoir, derrière, ne de pas avoir d'erreur dans nos calculs de temps, parce que c'est quelque chose qui est très précis. Donc, on veut, on veut partir d'une base saine. Deuxième chose à faire, c'est qu'il va falloir mm, désentraîner le branch predictor. Surtout les branch predictors qu'on a parlé tout à l'heure, à chaque fois, on se base sur des patterns, à chaque fois en fait, on est capable d'emmener le branch predictor à prendre une certaine, un certain branchement, et du coup, le but du mauvais entraînement d'un branch predictor, ça va être juste de lui, de faire prendre au code toujours le même branchement, vraiment toujours le même, et au dernier moment, on va prendre la direction full inverse et du coup évidemment qu'est ce qui va se passer à ce moment là c'est que le branch predictor il s'attendra pas euh, puisqu'il a tendance à dériver vers la, la branche la plus, la plus prise il va avoir tendance du coup à aller du côté qui était déjà pris avant et du coup là, on est capable de maîtriser de quel côté va se passer l'exécution spéculative ensuite du coup on va essayer de passer l'adresse dans le secret on veut leak et ensuite on va essayer de voir si le caractère correspond à la valeur qu'il y avait dans le cache. Et donc pour ça, on va mesurer le temps de réponse du cache et regarder si c'est un cache hit ou un cache miss. Donc là, euh, je vous ai code. Donc ici, on vient flush tout notre, euh, tout notre arrêt hauteur euh, arrêt. Ensuite, on vient simplement flush arrêt intérieur. On vient placer ici index Vous noterez que, euh, ici, j'ai un attacking, c'est juste un euh, 0 ou 1, fois target address plus train euh, index euh, fois euh, not attacking. Pourquoi est-ce que je fais ça Ça, ça pourrait s'écrire en fait avec un simple ternaire. Le problème d'écrire un ternaire ici donc l'attaquant code attaquant, c'est qu'on utilise le branch predictor et du coup, évidemment, on vient influer sur le comportement euh, au niveau de notre attaque. Donc, euh, on, perd un, euh, on perd simplement euh, tout l'intérêt. Et derrière, on va simplement appeler la fonction. Euh, là, c'est dans le même process, donc c'est un environnement idéal, super simple, maîtrisé. Il faut bien comprendre que ça pourrait être, on pourrait déclencher une sorte de chose. via un syscall, euh, ça appelle une fonction dans le kernel qu'on déclenche. J'ai un syscall, il ben, faut qu'on trouve un moyen d'exécuter la fonction. Et ça, on va le faire dans une boucle de façon à entraîner le branch predictor à prendre toujours une décision, toujours la même, et, et qui s'en prenne sur celle-là. Et ensuite ce qu'on va faire c'est tout simplement, on va aller itérer en fait sur les caractères possibles. Donc là j'avais mis que des minuscules. Euh, ici je les ai répartis dans un tableau qui a été flush, qui a été mélangé, mixé. Parce que le problème, c'est que si jamais ça n'avait pas été mixé euh, de manière aléatoire, euh, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on a des, euh, des patterns. Et du coup évidemment branch predictor ben, il repère les patterns et euh, c'est full de foiré. Derrière on va set du coup l'adresse sur, euh, sur notre arrêt. On vient récupérer le temps de départ. Donc pour ça, utiliser euh, une instruction qui permet, euh, dans l'idéal, en fait, il faut utiliser soit les, euh, le, euh, les instructions qui permettent de récupérer le nombre de, euh, de, de coups de clock qui sont passés, ou genre choses, des compteurs très précis. Ensuite derrière, on vient déréférencer la target adresse et euh, du coup euh, ensuite, on, ici on a un accès au cache qui est fait. Là, on vient remesurer, on a notre différence et là grosso modo sur la fin, euh, on vient faire juste faire un histogramme en fait des, des, euh, de, du, des temps en fait, euh, qu'on a obtenus dans le cache. Et du coup, évidemment, si le temps est long, c'est un cache miss. Si le temps est court, c'est un cache hit, si, du coup, on va essayer de décider dans le trésol, et si jamais on est en dessous, bon, bah, on ajoute plus 1 pour la valeur actuelle, et sinon, on n'ajoute rien. Et après, avec l'historique, on a une probabilité, par lettre, de, euh, bah, tout simplement, que ce, que ce soit cette lettre-là, euh, qui soit à la base de notre secret. Euh, comment est-ce qu'on peut, du coup, mitiger ce genre de choses si vous, avez, si vous êtes un peu intéressé du coup au kernel Linux, euh, vous aurez peut-être à aperçu du coup dans nos entours 2017 euh, un header qui est apparu, une feuille Linux NoSpec.h no avec euh, une fonction dedans et une, euh, une macro. Euh, ici, cette fonction permet de renvoyer un masque à partir d'un index et d'une taille de tableau et en fait ce masque là va juste nous contraindre l'index à être entre 0 et la taille du tableau. Et chose importante, pourquoi est-ce qu'on veut un masque et pourquoi on ne veut pas tout simplement un modulo C'est parce qu'on veut une opération qui soit en temps constant, de façon à éviter qu'elle se fasse euh, de, de subir un coup de, de, de prédiction euh, et qu'on qu met du coup un... Euh, une trace au niveau du temps derrière, dans la ben, simplement euh, l'ordre d'une attaque. Et derrière, du coup, on a cette macro-là qui vient juste appeler euh, la fonction qu'on a eue auparavant et qui nous retourne en fait la valeur euh, ben, de la, qui est contenue dans l'arrêt à l'index euh, de, de, de l'arrêt euh, Donc voilà. Euh... Si jamais il y a des questions pour la première, euh, enfin, on fera des questions à la fin. On, va, on va parler ensuite de la variante 2, qui est à mon avis beaucoup plus intéressante, parce qu'elle va target les, le prédicteur de branche indirecte. Donc qu'est-ce que c'est ça, en fait, ça va être à chaque fois que vous avez une, une adresse sur laquelle jump qui est dans, un, dans une variable. Donc par exemple un function pointer. Et plus intéressant encore, ça va être toutes les variables. Donc euh, ici, par exemple, le function pointer. Admettons, on a un tableau et on vient récupérer y a une variable du coup, quel euh, function là. Mais on vous dire, c'est pas une constante. Si jamais c'est une constante, bon, bah, le, le compilot il propage la constante. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème si jamais quoi que function dépend d'une autre variable, qui est définie au runtime. Et ici, le problème problèmes, c'est les variables. C'est un truc qui est très utile en C++. Et ça va être simplement, dès qu'on a de l'héritage euh, en C++, dès qu'on veut aller récupérer et exécuter la fonction qui, par exemple, qui appartient à un animal, non pas à Duck, du coup, on passe par une Vtable, parce qu'on n'a pas l'adresse, tout simplement, et du coup, automatiquement, euh, branche indirect, et du coup, c'est le indirect branch predictor qui va entrer en jeu à ce moment-là. Euh, à ça, on a eu un fixe, du coup. C'est Red to Red Blaine qui, du coup, je le disais tout à l'heure, <coughs> triche un peu, parce qu'on a eu une, une, une update en fait, des microcodes des processeurs qui ont été touchés ensuite. On va voir qu'est-ce qui a été touché. Et, mais d'abord, on va voir du coup le principe. Donc là, ici, c'est qu'est-ce qui se passe en en syntaxe au gaz. Euh, J'espère que vous êtes tous euh, à peu près euh, à jour sur cette syntaxe. Euh, c'est tout simplement, on jump sur euh, la valeur qui est dans RAX, qu'on a déjà Donc euh, on jump simplement sur l'adresse la, la qui était dans le registre. Parce qu'il n'y a pas de problème. Que fait RepoLine Ici, on arrive du coup au début, et on colle l'eau de label. label de la, de la baie, là, du coup, on va voir dans le call, évidemment c'est un call d'une euh, fonction, du coup, on a la valeur d'adresse de retour, qui va être push, donc euh, le, à quelle adresse, au retour de la fonction, quelle adresse devra, devra être atteinte, devra, euh, sur notre return, devra être, euh, sur laquelle on devra jump, qui va être push sur la stack. Chose importante, elle n'est pas push seulement sur la stack. Elle est push sur une autre structure qui est interne au processeur et qui est touchée. C'est ce qu'on appelle le euh, RSB, euh, Return Stack Buffer. Et tout, la, toute l'astuce en fait de cette euh, de, de cette application réside dans ce RSB justement. Ici, du coup, call l'eau de label. On, bien sûr. On, du coup, on push la valeur l'eau label. Ici, on a un move de RAX, donc RX la, la, qui contient la valeur, l'adresse dans laquelle on voulait jump, que l'on push du coup sur RSP. Et évidemment, ça veut dire qu'on va aller modifier l'adresse de retour de notre fonction sur laquelle on va jump le, lors du ret. Mais ce qui est important, c'est que le RSP n'est pas modifié ici. Et du coup, nous, en tant que, quand le processeur va être utilisé en, en, en cas réel, il va voir. Le, la stack qui va être modifiée, et quand on va exécuter le RAID, tout simplement, on va, se, on va retourner euh, du, coup, du coup, sur l'adresse qui était dans RAX, mais l'exécution le, euh, spéculative, elle, elle ne se fie, depuis cette, cette update de microcode, au registre RSB. Et du coup, ça veut dire que là, elle ne va pas prendre en compte cette modification de la stack, du coup, RAID, du coup, quelle, euh, quelle adresse des push bah, était push Tout simplement, c'était celle ici, donc on continue ici. Et là, on voit qu'en fait, c'est juste une boucle avec un pause, donc euh, bah, qu'on a une spin loop. Et du coup, bah, évidemment, l'exécution spéculative, elle est juste emprisonnée dans une boucle infinie, alors que le flow normal du programme, lui, il continue. Donc au moment où le processeur atteint le, le point de euh, le jump, en fait, eh bien, il va se rendre compte de son erreur. Là, ça va arrêter de boucler et on va juste continuer tout simplement euh, le, le, le code du programme normal. Ici, on a du coup l'exemple avec un call, il est légèrement plus compliqué, mais c'est grosso modo la même chose. Donc on, on a un call, ici ce qui va se passer du coup, c'est qu'on jump sur le label 2, label 2, call, du coup call le label 0, Ici on push du coup sur notre stack pointer l'adresse de retour. Ici on vient re parce qu'on call euh, label 1 notre adresse de retour. Même mécanisme qu'avant, on, on vient modifier tout simplement bah, la, la, la valeur qui est sur la stack. Et, euh, et c'est tout. La seule difficulté en fait réside dans le fait qu'on ait besoin de passer par deux calls différents pour pouvoir. Euh, effectuer correctement notre, notre, notre jump euh, indirect. Et euh, ça veut dire que quand on va revenir dans notre appel indirect, ici, la valeur qui va rester sur la stack, ce sera non plus celle qui sera euh, issue de ce call à label 1, mais bien celle qui sera issue de ce call à label 0. Et du coup, ça veut dire qu'on va se retrouver ici, lors de notre exécution, et qu'on va juste pouvoir euh, continuer l'exécution euh, normalement à la, suite, euh, à la suite des instructions donc là, c'était le moment où j'étais censé vous faire une euh, démo sur euh, Mars X36, mais ça ne fonctionne pas. Donc, euh, on va passer à la suite, désolé. <rire> euh, quelles sont les conséquences de tout ça Du coup, on a eu euh, une, euh, un abandon euh, de la part d'Intel des enclaves SGX. Ils l'ont gardé, euh, je crois, sur Xeon un peu de temps, mais euh, Kossondo, euh, ça c'est un peu mort. Euh, la plupart des mitigations et des fixes qu'on a, le problème, c'est que ça ne couvre qu'une seule variante. On a vu que là, on a deux méthodes pour deux variantes. Donc je vais s'imaginer, euh, là, on n'a vu que deux variantes, mais je vais s'imaginer toute la pléthore de variantes qu'on peut avoir et du coup, évidemment, tous les fixes qui s'en suivent. Et évidemment, on a euh, un, gros, euh, un gros ralentissement euh, sur, bah, avec ces mitigations. On a pu voir du coup euh, ces genres de choses. Du coup, on, on perd l'avantage qu'on avait de la spéculation, évidemment et euh, on rajoute des instructions, donc euh, plein de choses qui font que euh, on, dans la plupart des cas en fait, on a une grosse perte de performance. Si vous voulez des chiffres, là c'est en moyenne 30%, il y a eu des chiffres qui ont été reportés par euh, Netflix qui sont à je crois de mémoire à 800% slowdown sur euh, certaines de leurs tâches, donc euh, on, a, si on peut avoir sur des valeurs extrêmes vraiment des, des très, très très gros résultats. Donc voilà, si, j'ai mis une petite biographie avec les trois papiers, alors j'en ai utilisé beaucoup plus que ça, si vous voulez un truc plus complet, vous pouvez me, me contacter par mail, mais euh, je vous mis ceux qui sont entre guillemets les plus intéressants euh, de, de toute la liste euh, que j'avais euh, à l'époque, euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas bon, ben, ouais. Peut-être être complément. Euh, j'ai effectivement un de mes potes qui a bossé sur Chrome et qui a regardé euh la vitesse où on allée, effectivement, avec Pauline, c'est catastrophique, c'est genre 15%. Avec un effet secondaire supplémentaire, apparemment, euh, le compilot linker ne retrouve plus l'article quand il essaie de faire du link time optimization derrière. Ouais. Donc c'est vraiment une grosse merde et euh, tout le monde en veut beaucoup à Intel pour avoir laissé passer ces couilles là et on espère vraiment que la prochaine génération sera un hein peu cassée. Okay. D'autres remarques on va laisser la place.